Je le blesse est la pour certains enfants, mais on le gâteau en votre si tu mens. La vue sur la mer avec petits enfants, enfants. Je roulerai dans un ancien, je la cadence La vie n'est qu'une expérience de l'univers Du moment où tu t'attaqueras de ton enfer Le paradis, tous nos vies m'envoient pas Peut-être qu'il faudrait plus écouter nos enfants Des innocents qui nous attendent impatiemment Dans la mois de demain ça recommence. Avec talent, je suis sans être au studio tu de la lave, le chef la corde ra. rats. fais piblons, on se trouve jusqu'à deux heures de la crème. Tu es un amateur au oh, jour dans la cour des grands On oh, nous laisse tes malades pour certains enfants. Tu reintènes un gâteau ton photos si tu m'en. Abus sur la mer avec petits enfants Moulin dans un engin, je la, la cadence, Toute vérité raconte est bien vu fausse C'est dans les vieilles casse qu'on fait des bonnes autres On a brisé les chaînes Ils les ont mises à jour J'ai payé pour liberté C'est d'être enfermé Au moment où j'écris ceci j'reçois un texto Donc il veut venir se faire couper les bêches pas la même chose, j'en suis conscient Rappelez la daronne dans des cours, bon ça va J'ai jamais de la vie, le chef la cour de rin J'suis amateur aujourd'hui, joue dans la cour des grands On nous laisse la pour certains enfants Peux rôter ouais, en photo si tu mens C'est que tu montes Ah c'est que tu montes On est le vieil savon C'est effectivement C'est que tu montes